Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Olga Mbani, votre consultante business. Alors, toi qui hésites encore à t'engager dans l'économie numérique, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce qui va te motiver, mais tout ce que je peux te dire ce matin, c'est que non, on a risqué. On s'est dit, on essaye. Parce que vous savez quoi voudrait aimer celui-là qui a essayé, qui a échoué, ou celui-là qui va rester à se dire, j'aurais pu, j'aurais dû. Voilà, il sera trop tard. Donc, essayez. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, aujourd'hui, je vais vous parler de TIRUS. TIRUS, est une plateforme russe, une entreprise russe basée en Suisse, qui existe déjà depuis 5 ans. C'est la cinquième année que TIRUS va opérer. Alors, si tu as peur de perdre ton argent et que tu veux mettre ton argent sur une plateforme où tu es sûr que tu vas recevoir ton paiement, je vais te recommander ce matin d'investir à TIRUS. Le programme de licence de TIRUS à 10$, c'est-à-dire avec un compte Perfect Monnaie, je vous laisserai les liens en description de la vidéo, tu peux souscrire avec 7000 francs CFA et tu vas recevoir 10,3$ qui vont te permettre d'acheter ta première licence TIRUS. Mais maintenant, il faut savoir à parrainer, parce que là-bas c'est du MLM purement dans le programme des licences. Il faut parrainer et vous avez l'avantage de bénéficier des débordements sur le plan mondial. Ça signifie que le fait que vous soyez mon fiole, un de mes parents éloignés peut parrainer et vous bénéficie. vous bénéficiez d'un de ces fiole parce qu'il est déjà avancé. C'est ça qui est très intéressant. Mais maintenant, comment parrainer? Vous devez apprendre à parrainer. Ce n'est pas difficile. Je vais faire une autre vidéo sur comment parrainer. Et si je l'ai déjà faite, vous allez avoir le lien. En description de la vidéo c'est 7000 francs seulement commence avec 7000 francs et quand tu boucles quand tu invites quatre personnes tu passes à l'anneau suivant dès que tu boucles le deuxième anneau de quatre positions tu gagnes 30 dollars la prochaine fois que tu vas venir boucler le deuxième anneau tu vas gagner 90 dollars et ce en est limité. ainsi de suite en fait avec les licences c'est un peu plus long mais on gagne lentement mais sûrement et à la fin vous pouvez sortir avec 72 mille dollars voilà pour ceux qui doutent comme vous le savez, moi, je parle toujours avec des premiers, qui sont déjà à la 9-10 et qui ont déjà perçu ces gains-là. Donc, pour ceux qui ont peur d'investir et qui veulent quand même être dans, dans une activité fiable, je vous recommande vivement d'essayer TIRUS. Maintenant, pour ceux qui ont des moyens et qui, veulent, qui sont des top leaders, voilà voilà un, un, un, un, un business pour les top leaders, TIRUS Fast Money. C'est-à-dire quoi? Vous investissez 150 dollars. Je préfère parler euh, de 150 dollars parce que là-bas, il y a juste un anneau quatre positions et vous gagnez 300 dollars. Vous avez un système de réinvestissement automatique parce qu'en réalité, vous gagnez d'abord euh, 450 dollars. 150 dollars sont automatiquement réinvestis pour vous repositionner. Et maintenant, à chaque fois que les quatre positions, à chaque fois que vous invitez quatre personnes qui vont occuper les quatre positions, vous gagnez 300 dollars. Si vous bouclez votre anneau 5 fois la journée, 5 fois vous gagnez 300 dollars. Il y a des leaders qui ont gagné des millions de dollars avec Tyrus Fast Money. Alors, vous les leaders qui avez une forte audience, je vous invite à vous lancer dans le Tirus Fast Money 150$. Si 150$ est trop peu, est trop gros pour vos fioles, inscrivez-vous au 75 et au 150, vous allez voir, vous allez gagner euh, au minimum 300$ par semaine. C'est pas rien pour certains. Et sachez qu'avec Fast Money aussi, vous bénéficiez des débordements de vos fioles. Lorsque vous occupez la position 1 et 2 de votre parent, vous avez la possibilité de bénéficier de leur fiel direct. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu attends. J'espère que à partir d'ici, tu pourras euh, rejoindre le programme de TIRUS. Je vais partager le lien de présentation de l'opportunité, comment ça marche. Mais une seule recommandation, créer des comptes Perfect Money parce que l'inscription est instantanée. Un autre avantage de TIRUS par rapport à d'autres plateformes, c'est fees free au niveau des retraits. Les retraits sont gratuits. C'est-à-dire, si vous avez initié un retrait de 300 c'est 300 que vous recevez dans votre compte Perfect Money. Il n'y a pas de 10%, 5% de frais de retrait. Donc, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos autres vidéos. Aussi, aussi laisse un petit pouce si tu as aimé. Partage. Ça va t'aider, ça va aider beaucoup d'autres. On se dit à très bientôt pour une suite vidéo. Ciao ciao.